Allô! suis à Edmondston. suis à ça veut dire «je suis à Edmondston» et j'arrive à la maison où j'ai grandi. Donc avant, je vous montre l'usine de pâte et papier, le moulin à Fraser qu'on appelait, avec la belle boucane dégueulasse qui pue. Ça sent le soufre parce que c'est un moulin de pâte et papier. Ils prennent du bois puis ils font de la pâte de papier. En tout cas, donc, j'ai grandi avec cette odeur, c'est pas bon pour la santé. Euh, et ça, c'est la petite rue où je jouais quand j'étais petite, parce qu'on pouvait jouer au ballon ici. Il n'y a pas gros de char, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas gros de char. Et la maison où j'ai grandi, c'est celle-là, mais elle est méconnaissable. Je ne peux pas la reconnaître, elle est comme deux fois plus grosse. À chaque fois que je passe, il y a des rénovations, puis elle a grandi. Il n'y a plus de cours. Avant, il y avait une grande cour, il y avait des arbres. Wow! Ils ont tous... Oh, c'est triste! On avait beaucoup d'arbres. Il, beau... il y avait un beau, gros, je ne sais pas quoi, là, qu'on grimpait dedans. Il y avait une haie d'épinettes, probablement. Il y avait une haute haie, ici. Là-bas, il y avait trois grosses aides. Ça, c'est des... Euh... Le seul arbre qui reste, c'est le lit, là. Donc, euh, c'était ça, mais on la reconnaît pas du tout. Même les fenêtres ont changé. Dans le temps, ça, c'était une cave. Là, ça a l'air d'être un appartement. Je pense qu'ils ont euh, surélevé la maison. Et ça, il y a une année, qu'il y avait tellement neigé que le banc de neige était aussi haut que le coin du salon. <rire> Donc, euh, puis pis Arrestop, parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue au Canada. Donc ça, c'était les maisons de nos voisins ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, et nous, on était là. Et apparemment, il y a encore de la rénovation. Je ne sais pas c'est quoi le problème, il arrête pas de rénover la maison. Donc, euh, puis quand j'étais petite, on montait jouer dans la montagne, là-bas, en arrière. Donc, c'est la place où j'ai grandi une très, très, très petite ville, Edmondston, au Nouveau-Brunswick. Salut!